Nous avons tous du superflu chez nous qu'on n'utilise pas. Il y a des personnes qui n'ont rien malheureusement, quand je dis rien, rien. Et alors, ça m'a fait t'il. J'ai décidé de faire le magasin gratuit euh, pour que les déchetteries elles, soient un peu moins pleines et puis que toutes les personnes euh, puissent euh, récupérer des choses qu'ils ont besoin. Ce magasin, c'est pas seulement les objets qui comptent, c'est l'accueil, le lien que je peux avoir avec les gens. Et puis alors, il y, y a un truc qui se forme, euh, parfois même une amitié, une confidente. Euh, je sais très bien écouter, j'essaie de conseiller quand je peux. Je ne juge pas, voilà. Je, voilà le jugement pour moi, c'est... Pour ça, je ne demande rien, pas car l'identité, pas bah, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, rien du tout. Pour le moment, je suis bénévole. Je suis bénévole parce que j'ai... Euh, J'ai pris ma retraite. Euh, je trouve que les personnes qui m'amènent ça gratuitement, je ne vais pas faire payer quelqu'un qui, voilà, qui n'a déjà pas les moyens pour survivre, pour manger ou quoi que ce soit. Et puis voilà, alors euh, je leur donne gratuitement. J'ai mis sur mon flyer euh, « riche et pauvre » parce que je n'ai pas envie de dire les gens en difficulté, les gens pauvres, les gens... Parce que je pense qu'aujourd'hui, le français moyen, il est aussi en difficulté, souvent. Hein? Il a des fins du de mois difficiles. Hein? Et c'est pour ça que je dis, riche et pauvre peuvent venir chez moi. Voilà. Ça marche très bien parce que maintenant, j'ai de plus en plus de personnes qui amènent. J'ai dû changer de local parce que c'est devenu vraiment trop petit pour tout ce qu'on m'amenait. J'ai des personnes qui viennent tout le temps, depuis quatre ans. Ils sont tous admiratifs quand même pour, pour le concept, bien sûr. J'ai un monsieur, il vient tous les, tous les, une fois par semaine, il me dit, il prend tout le temps, hein, parce qu'il il, s'est installé là dans un appartement, dans une, deux pièces, et il n'a que du magasin. Alors il dit, quand je bois mon café le matin, je pense déjà à vous le matin. <rire> je dis, ah bon, pourquoi j'ai dit, il y a marqué Mireille, il, aussi, il me dit, non, c'est la tasse que vous m'avez offerte, la première tasse que vous m'avez offert quand je suis venue, et depuis, là, ce mug, et puis, il boit le café. Il dit, je pense à vous tout le temps, et je peux regarder autour de moi tous les bibelots, tout ce que j'essaie de vous. Et ça, ça me fait énormément plaisir, voilà. Mais, ben oui, ce que j'apprécie particulièrement, c'est quand les gens, ils m'amènent, et que je leur dis, vous voulez pas faire un petit tour au magasin, et puis, alors, ils viennent ici, et puis, ils trouvent... Euh, un bibou ou un truc, et il dit Ah, oh, mais ça, ça fait longtemps que je cherche cela, et est-ce que je peux le prendre Et ça, ça, ça me fait plaisir, parce que je sais que là, j'ai. Voilà, que cette personne, elle est heureuse en sortant de chez moi. Quand je peux rendre quelqu'un heureux, ça me, ça me rend heureuse. Voilà. J'adore ce, ce sourire quand ils partent, ou quand leurs yeux s'illuminent, et ils disent oh, Vous êtes sûr, c'est vraiment gratuit, on ne vous doit rien Et ça, c'est mon bonheur à moi. Moi, je trouve ça merveilleux, je ne sais pas. J'ai euh, quand même pas mal de problèmes de santé, et quand j'arrive à me lever le matin et que je sais que je vais faire euh, peut-être sur dix personnes une bonne action, je trouve que c'est. Voilà. Ça m'aide à, à vivre, c'est mon bonheur de m'occuper de, de, des personnes autour de moi. Je trouve ça magnifique, je sais pas, je. Je, je pense que tout le monde devrait faire comme ça. J'ai dû naître avec ça, hein, je sais pas. Quand tu donnes quelque chose et tu dis « Tiens, maintenant, cette personne, ça la rend heureuse si je lui donne cet objet. » Ça, ça doit faire du bien à la personne qui le donne, normalement. J'ai vu, quand je travaillais dans une, as une autre association, que je, quand je donnais des colis, on avait le partage, on connaît le restant du cœur et tout, et j'ai vu qu'il y a des trucs, euh, parfois le président de cette association, il, il allait dans les déchetteries et il trouvait des, des, des, des, des, des, mais des trucs aberrants, des lave-vaisselles, des verres, des, des, même des microns des friteuses, enfin tout ce qui s'en suit, qui sont encore en bon état et qui ne sont pas cassés du tout. Il y avait même du neuf parfois. Vous allez dans un magasin, vous n'avez pas de lien. Je suis désolée, je ne sais pas moi, mais vous allez acheter quelque chose, vous n'avez pas de lien. Vous l'achetez, vous payez, vous partez, et voilà, c'est à vous parce que vous l'avez payé. Tandis qu'ici, c'est autre chose. Je l'ai reçu. Mais je travaille aussi beaucoup avec les services sociaux de bien sûr, vous vous en doutez, et les associations. Donc, euh, ils m'envoient toutes les personnes euh, qui viennent d'arriver en France, ou alors euh, toutes les personnes vraiment en difficulté. Et là, euh, je ne limite pas à trois objets, je leur donne euh, tout ce qu'il leur faut pour commencer dans leur vie. Voilà. Je me suis fait connaître, je suis allée dans leur, dans leur journée de solidarité, dans leur développement durable, de tout ce qu'ils font. Et puis je participe bien sûr à beaucoup d'autres choses, n'est-ce pas Et je suis dans pas mal d'associations et alors tout d'un coup, j'ai eu un bon feeling avec la responsable des services sociaux de Mulhouse. donc avec les institutions sociales et tout. Et puis voilà, depuis ça fonctionne très très bien. Voilà. Et depuis, on a eu reçu une subvention de la ville de Munoise pour euh, voilà, payer les coûts J'ai plein de petits, petits papiers que les gens ont des demandes spéciales qui me demandent. Et quand je reçois, je les appelle et je leur donne. On me demande souvent un micro-ondes, bien sûr, ou un four. Euh, on me demande des frigidaires, on me demande un lit. On me demande énormément de choses. Quand j'ai, je donne. J'arrive à satisfaire. Pas toujours tout, parce que... Souvent, ils n'ont rien. Hein. Quand ils viennent d'arriver, ils n'ont rien. Hein. Ils reçoivent un appartement, mais il n'y a rien dedans. Alors, donc, j'essaye quand même de... Et puis, j'ai aussi... Euh, je travaille beaucoup avec les autres associations. Donc... Les gens, ils viennent... Et... La première fois, ils sont un peu timides, mais après, ça va. Et puis, alors, euh, on leur donne... On... Je leur dis qu'ils peuvent prendre trois objets, c'est égal à lesquels. Ça peut être, euh, par exemple, si j'ai parce que euh, des trucs électroniques, euh, si j'ai des micro-ondes tout ça, et je donne, c'est considéré comme un objet, ou alors euh, un service euh, de café, ou un service de... et puis ils l'emmènent et puis c'est gratuit. J'ai énormément de mamans qui sont enceintes, alors aussi les trucs d'enfants, de... de tout, ça, tout ça, je fais souvent des, des appels comme ça, euh, et puis ça marche et on m'amène et je peux... je peux satisfaire la personne. En meubles aussi, je, je peux pas prendre parce que c'est trop petit les meubles, les vêtements aussi, je travaille avec des autres associations, je leur donne à eux pour que euh, ils font, hein. ils font payer bien sûr, mais bon, ça c'est leur problème. J'ai beaucoup de gens qui viennent euh, souvent et puis qui m'amènent et puis ils sont contents et puis disent ah moi je sais que tu sais que tu vas lui donner, euh, que tu sais faire, oui le lien, le lien c'est important le lien. Il y a des gens qui sont Très très heureux de pouvoir venir ici et de ne pas le jeter parce qu'ils disent Ah, ou de le vendre au marché au Pusque, où ils passent des heures, où ils le donnent pour, grat presque gratuitement aussi, alors ils préfèrent me le donner à moi. Il y a des personnes qui viennent simplement pour pouvoir discuter un petit peu et trucs et puis qui ne prennent rien du tout, hein, qui, qui repartent et me disent Ah, voilà, je suis ressourcée pour la semaine. J'ai bien sûr des personnes qui n'en ont pas besoin ou que. Mais je ne cherche pas à comprendre. J'ai aussi beaucoup de personnes qui vivent dans un foyer et qui sont, qui sont vraiment en détresse totale et qu'ils le prennent et ils le revendent pour s'acheter une bière ou parce qu'ils ont un besoin d'alcool et tout. Mais euh, ça ne me regarde pas. Vous voyez ce que je veux dire J'ai le, euh, le même rapport avec eux qu'avec une autre personne. Quand la personne elle rentre, je vois déjà si elle est mal à l'aise ou si elle est je pense ça c'est avec les années qu'on apprend ça on apprend pas ça comme ça je sens déjà que elle a un problème qu'elle n'ose pas parler ou qu'elle est timide ou... et alors je vais vers elle et puis tout de suite je la mets à l'aise et puis après et après ça va tout seul je les mets très vite à l'aise voilà et ça marche très bien mmh. J'ai eu des personnes quand même qui ont dit ah mais le gratuit tu vas être euh, on va te voler on va faire ci on va faire ça mais ça c'est pas grave j'ai vu que il y a quand même un peu d'abus qu'il fallait que je mette un rouleau donc c'était très dur pour moi pour faire ça parce que pour moi moi je vous donnerais tout. C'était très difficile à dire aux personnes, amenez ce que vous ne voulez plus ou ce que vous jetez, euh, ça peut servir Et de prendre sans payer, ça il y a aussi beaucoup de personnes qui sont un peu, un peu mal à l'aise. De m'appeler, je lui dirais avec plaisir, je dirais aux personnes, mais j'en ai en ce moment énormément, euh, je donne un plaisir les conseils pour faire ce truc là parce que c'est pas très compliqué, hein. il faut juste avoir un... Euh, un local hein, qui est peut-être mis à disposition gratuitement, ce serait bien, mais, et puis que euh, un peu de cœur parce qu'il faut du cœur pour faire ça, et puis euh, ne pas avoir de, de, de, de préjugés. Hein? Et, voilà. et puis alors, euh, vous faites un appel aux, aux personnes qui ont du superflu chez eux, ils vous amènent, il hein? n'y a pas de problème. Hein? Si on s'occupait un peu plus d'une personne qu'on croise dans la rue ou qu'on qu la regarde, je ne dis pas qu'on doit euh, accoster tout le monde et dire euh, voilà, mais moi j'adore... Euh... Dire bonjour, quand je rentre dans un magasin, un bonjour, c'est pas grand-chose. Un sourire, c'est pas grand-chose. Moi, je voudrais que les gens, ils s'occupent un peu plus... Euh, quand, pas des autres, j'appelle pas ça des autres, qu'ils ouvrent leurs yeux. Ne pas avoir les yeux fermés. Si vous ouvrez les yeux, vous pouvez faire énormément de choses. On peut faire énormément de choses euh, soi-même. Et si tout le monde ferait juste... un J'appelle ça un grain de sable ou une goutte d'eau dans un océan. Le monde serait meilleur. Mm. Tout le monde a un peu de temps. Même si c'est qu'un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, vous pouvez, vous pouvez aider quelqu'un à euh, euh, faire plein de choses, parce qu'il y, y a plein d'initiatives à faire dans la vie. Hein. Mm. Un jour, euh, comme je travaille dans cette association, on fait des multiples choses. Euh, le président il est allé en Fribourg, j'étais pas avec lui, et il, euh, il a vu là-bas qu'il y avait un magasin pour rien. Ils ont été submergés par tellement de monde qui, qui venait, et puis, mais ils n'avaient pas trouvé assez de bénévoles, donc je pense que ça s'est arrêté après, et puis il est venu avec cette idée-là. Et j'ai dit, eh bien, ça, ça, ça fait longtemps que j'ai un rêve comme ça, de pouvoir aider les personnes en difficulté ou autre. Parce que maintenant, aujourd'hui, de toute façon, euh, même que vous travaillez à deux, vous n'arrivez plus. Hein. Vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter un bibelot ou un, un truc. Il faut d'abord penser à autre chose. Et alors, j'ai dit, j'aimerais bien faire cela. Et alors, euh, on a trouvé un, un emplacement. Et j'ai fait appel, bien sûr, aux journalistes, et puis à la famille, aux personnes. Et puis, on a installé tout ça, voilà. Et les gens, tout de suite, ils ont, voilà, ont amené leur superflu. J'avais aussi, euh, comment j'appelle ça, un chemin avec euh, pas mal d'embûches dans ma vie. Donc euh, j'aurais aussi aimé qu'on me tend la main et, et qu'on voie que j'existe. Dans mon cœur, j'ai toujours dit que euh, je ne ferai pas comme les autres, l'ignorance, ignorer. Euh, euh, les personnes que je croise. j'ai entraîné mon mari, j'ai entraîné mon beau-père, j'ai entraîné mon fils, surtout mon fils, celui qui a fait l'agencement, mon mari pour les voilà, travaux et, et on est tous, voilà, on a tous un peu ce, ce, ce truc de s'occuper des autres et d'aider les autres. J'aimerais énormément que ça se multiplie, qu'il y ait des bébés partout. Je voudrais qu'il y ait des, des magasins gratuits dans, dans le monde entier.